Point. Shop Suisse. Café Bourbonne est une marque italienne fondée en 1997 à Naples. Autant vous dire que Café Bourbonne est un véritable point de référence pour tous les amateurs de café italien de par le monde. Impliqués tant dans la qualité de leurs matières premières que dans la qualité du produit fini, Café Bourbonne est le fruit de plus de 20 années d'expérience, d'innovation et d'amélioration. Si nous étions une entreprise comme tant d'autres, nous dirions que Café Bourbonne est une marque de la société Café Borbonne SR, elle, créée en 1997 à Naples. Mais si nous étions une entreprise comme tant d'autres, Café Bourbonne ne serait pas arrivé où il se trouve aujourd'hui. Il ne ferait pas partie de la vie quotidienne de millions d'Italiens. Il ne serait pas partenaire des principaux événements nationaux et internationaux, et il n'aurait pas un tout nouvel établissement qui produit environ 96 tonnes de café cru transformé tous les jours, en bref. Il ne serait pas leader du secteur du café. Non, notre entreprise n'aime pas être une parmi tant d'autres, mais elle souhaite être, au contraire, une source continue d'innovation et d'inspiration qui mise sur les nouvelles technologies pour offrir au monde entier l'unique et inimitable café napolitain. Suisse